Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la Oka Speedgoat Evo. Alors, c'est un modèle que euh, j'ai eu, enfin que j'ai acheté. Euh, donc, pour en toute euh, transparence avec vous, je l'ai acheté. C'est pas un cadeau d'Oka, donc je suis pas payé pour vous en dire du bien. Par contre, le lien que vous retrouvez dans la description est un lien affilié. Et si vous achetez par ce lien, eh bien, je toucherai une commission absolument ridicule, mais une commission quand même. Alors, euh, tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai acheté cette chaussure Eh bien, si vous suivez cette chaîne depuis quelques temps, vous savez que je suis un inconditionnel des Oka Speedgoat. J'ai eu la 2, j'ai eu la 3, j'ai racheté la 3, et maintenant, donc, j'ai la Speedgoat Evo. Alors, quelle est la différence entre la Speedgoat 3 et la Speedgoat Evo eh bien c'est tout simplement sa résistance parce que euh, l'ensemble des autres points est extrêmement similaire. On a un poids de 264 grammes en taille 42, on a un drop qui est de 4 mm euh, et on a euh, voilà le lassage qui est exactement pareil, le, la semelle qui est une semelle Vibram qui est exactement pareil aussi. On a euh, euh, la, la languette ici qui est peut-être un petit peu plus grosse, euh, légèrement plus grosse, bon ça se joue à pas grand chose, euh, et le coup de pied, euh, voilà, enfin l'avant le, le, le, ici, le pare-pierre euh, est aussi euh, similaire. Par contre, le gros point changeant, et c'est là tout l'intérêt de, de cette vidéo, c'est la qualité du mesh ici euh, qui euh, est renforcée. Et c'est vrai que c'était la grande, grande maladie des, des speed c'est qu'elles se déchiraient. Donc moi, toutes mes speedgoats se sont déchirées au même endroit. Euh, quand vous pliez le pied ici comme ça donc euh, forcément quand vous courez <rire> vous pliez le pied et eh bien ça ça se déchirait à ce niveau là et le mèche ben voilà ça se déchire donc euh, la chaussure elle devient euh, plus perméable quoi plus vraiment euh, et puis donc ça c'était la première maladie et la deuxième c'était que ça se déchirait ici à ce niveau là ici ça se décollait en fait ici et la même chose de l'autre côté mais un de façon un peu moins rapide. C'est le principal point, c'était ici et le mèche donc euh, la pliure du coup de pied. Et ça, c'était vraiment pénible, quoi, parce que ta chaussure, tu l'achètes 140 euros et puis tu fais euh, 400 km avec et bah, elle est morte. Donc euh, c'est c'est vraiment pas enfin voilà c'était c'était vraiment pas, pas terrible et là pour le coup euh, avec cette Hawkes euh, Speedgoat Evo on n'a plus ce problème là parce que bah, ils ont renforcé le, la partie du mesh alors elle est un petit peu plus chère sur euh, en ce moment sur e-run, elle est à 170 euros je crois mais bon vous pouvez attendre les les sols peut-être que ce sera un peu moins cher je sais pas euh, et puis euh, donc donc voilà le mesh est vraiment beaucoup plus résistant moi je l'ai utilisé sur euh, l'endurance le, trail des Corsaires sur les 94 km j'avais prévu une autre paire au cas où et je ne l'ai pas changé j'ai gardé la, la, la paire tout du long et ça m'a vraiment ça a vraiment fait le boulot euh, et euh, donc sur le l'endurance trail des Corsaires, on a eu pas mal de boue, alors pas de la grosse boue euh, où tu t'enfonces dedans, de la boue bien glissante euh, et euh, bah ça a fait le boulot. Alors c'est pas des tracteurs, c'est euh, voilà, c'est pas des XT7, c'est pas des avec des gros crampons comme les Oka et Vojos par exemple qui ont des gros crampons. Euh, là, c'est pas ça, c'est des, des crampons de 5 mm, donc c'est pas euh, là le gros crampon qui va bien accrocher dans la boue, mais ça fait le boulot, ça fait le job et pour une chaussure polyvalente avec par euh, surtout par ce là, un petit peu euh, hiver, automne, printemps, euh, et ben moi je trouve que ça fait vraiment le boulot, j'en suis vraiment content et euh, bah, je, je, je devais essayer un autre modèle pour pour mon prochain try, mais je sais pas si je vais pas quand même, euh, bon, si je vais essayer un autre modèle quand même, <rire> j'ai les Oka Mafat euh, Evo aussi à tester et euh, bah, je vais les tester sur mon prochain try, donc euh, bah, abonnez-vous sur, sur la chaîne si ça vous intéresse de voir euh, ce test-là aussi. Euh, et puis euh, voilà donc c'était mon retour concernant la Oka Speedgoat Evo euh, si jamais vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires je réponds toujours aux commentaires euh, pas toujours très rapidement mais je réponds toujours euh, et puis bah, si vous vous avez votre propre avis euh, sur euh, cette chaussure n'hésitez pas également à le donner dans les commentaires moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo c'était François, bye bye